Bonjour, dans cette vidéo et la suivante, nous allons voir comment réaliser une application qui consiste à demander à votre téléphone d'écouter une phrase et de la traduire et de la redire dans une langue étrangère. Alors on va montrer l'application. D'abord, je clique sur Go. Bonjour et bienvenue à ce cours d'initiation à la programmation informatique. Welcome to this course of introduction to computer programming. Alors, vous pourrez choisir la langue que vous voulez, euh, le chinois, le japonais, l'espagnol, comme vous voudrez. Et ce que l'on va voir dans cette première vidéo, c'est d'abord la manière de réaliser l'application. Et on va se limiter au niveau fonctionnel à redire en français une phrase qui est affichée dans une zone de texte affichée à l'écran. Et dans une deuxième version, eh bien, on ajoutera euh, la reconnaissance vocale et la traduction. Alors, allons-y. Pour réaliser cette application, je lance un navigateur Chrome ou Firefox et je rentre App Inventor dans la barre de recherche. Je sélectionne ensuite MIT App Inventor 2. Je me connecte avec un compte Gmail. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus pratique. Et je me retrouve dans l'environnement de développement d'App Inventor. Je peux choisir la langue en haut à droite. Là, je vais prendre le français et je vais créer un projet que je vais appeler « Je parle les langues ». Ensuite, je vais faire deux choses. Je vais d'abord définir l'interface utilisateur et choisir les ressources nécessaires à l'application. Ensuite, je vais passer à la programmation du comportement de l'application. Dans l'interface utilisateur, j'ai besoin d'afficher le texte à lire dans une zone de texte. Pour ça, je sélectionne dans la catégorie « Interface utilisateur » une zone de texte que je dépose au milieu de l'écran. Et ce que je vais faire, je vais régler les propriétés de ce composant dans la colonne de droite et ici, tout en bas, je vais écrire le texte à afficher. Bonjour et bienvenue à la programmation informatique. Voilà. Ensuite, pour déclencher la lecture de ce texte, eh j'ai besoin d'un bouton que je vais également sélectionner dans la colonne de droite. Je vais prendre un composant de type bouton que je dépose en dessous. Et je vais modifier dans la colonne de droite les propriétés de ce composant. Je vais par exemple définir la couleur de fond. Je vais prendre le gris. Je vais changer la police de caractère, je vais passer à 30 caractères. Et puis enfin, je vais dire que le texte à afficher dans ce bouton, c'est Go. Voilà. Enfin, si je veux centrer l'ensemble de ces composants, je vais sélectionner le composant de plus haut niveau, Screen1. Et dans l'alignement horizontal, je vais lui demander de centrer. Voilà. Donc j'ai terminé la partie visible, mais il me faut aussi un composant pour vocaliser le texte qui est affiché dans la zone de texte. Pour ça, je vais aller dans l'onglet des médias, dans la colonne de gauche, et je vais sélectionner un composant texte à parole que je mets sur l'écran. Alors, vous voyez que ce composant, il apparaît en dessous de l'écran, parce qu'en fait, il n'y a pas de partie visible. Donc, il est présent, mais il n'apparaît pas dans l'écran. J'ai terminé la mise en place de l'interface utilisateur et le choix des composants. Je vais maintenant passer à la partie programmation en cliquant sur le bouton bloc qui se trouve en haut à droite de l'écran. Dans la partie programme, eh bien, je retrouve les trois composants que je viens de créer, la zone de texte, le bouton et le composant texte à parole. Quand je sélectionne un bouton, je vois apparaître les blocs qui sont disponibles pour ce composant. Et je vais utiliser le premier, quand bouton clic pour déclencher la lecture du texte. La lecture du texte, eh bien, on va trouver que c'est une fonction du composant texte à parole, et c'est la fonction texte à parole.parler. Le message que je dois vocaliser, c'est celui qui est dans la zone de texte. Donc je sélectionne le composant zone de texte, et je descends pour sélectionner le texte que je mets en entrée. Voilà j'ai terminé la phase de programmation, je vais maintenant passer aux essais. Je dois maintenant transférer l'application sur mon téléphone, ce que je vais faire en cliquant sur l'onglet « Construire » et en sélectionnant la première option. Il va me générer un flash code qui peut prendre entre quelques secondes et quelques dizaines de secondes, mais on verra plus tard qu'il y a une solution beaucoup plus rapide que ça dans la phase de développement. Alors là, j'attends un petit peu. voilà, le flashcode est apparu alors pour que vous voyez ce que je fais je vais afficher mon téléphone à l'écran le téléphone c'est celui que je tiens dans la main et je vais donc lancer un scanner, ici je vais utiliser l'application ai 2 Compagnon pour scanner et je vais cliquer sur scan QR code pour scanner le flash code, voilà il l'a reconnu et maintenant il va installer l'application sur le smartphone et je n'ai plus qu'à cliquer sur installer puis, se rouvrir. Voilà. Et je peux maintenant tester l'application. Je clique sur Go. Bonjour et bienvenue à la programmation informatique. Vous voyez, j'ai réalisé une première application de bout en bout et vous avez vu que c'est quand même relativement simple. Dans la version 2, je vais faire quelque chose de plus amusant. Je vais utiliser la reconnaissance vocale et je vais faire la traduction. Alors à tout à l'heure.